Euh, Vivien Berich, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable en recherche et développement au sein de la crypto-monnaie Poissoncoin, une nouvelle crypto-monnaie qui va bousculer le milieu scientifique. Alors, il y a plein de crypto-monnaies, des milliers peut-être. Qu'est-ce qui différencie euh, Poisson Coin des autres crypto-monnaies Eh bien, tout d'abord, euh, Poisson Poissoncoin est issu des dernières évolutions de la recherche en pataphysique. C'est une crypto-monnaie qui a sa propre blockchain. Ce n'est pas un vulgaire token ERC-20, c'est une blockchain qui est centralisée, qui est basée sur un format ouvert, le format CSV. Et surtout, et c'est là que la crypto-monnaie est novatrice, c'est qu'elle implémente un nouveau protocole cryptographique qui s'appelle le ROT-29. Vous lancez la prévente vente du Poisson Coin le 1er avril euh, selon la formule mathématique de Simon Poisson, euh, c'est euh, original euh, Pourquoi Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Euh, tout d'abord, en mathématiques, la loi de Simon Poisson est une loi de type exponentiel. C'est-à-dire que plus les gens achètent tôt, plus la monnaie gagne artificiellement de la valeur. Le but étant que les gens achètent vite et sans réfléchir. En stratégie marketing, on appelle ça « créer une FOMO ». La deuxième raison à ça, c'est qu'on est parti d'un constat. Dans le monde réel, les 1% les plus riches possèdent 50% de la richesse mondiale. Le bitcoin à côté, il ne fait pas le figure. 30% de la masse monétaire est possédée par les 1% les plus riches. Voilà. Donc, le but est euh, de, avec Poisson cogne est de au minimum rattraper le retard du Bitcoin et voir éventuellement euh, favoriser un peu la condition des plus riches. Ah, euh, donc c'est une monnaie plus inégalitaire euh, que le Bitcoin, qui concentre encore plus les capitaux. C'est ça que vous êtes en train de dire hum, Voilà, c'est ça. Oui, c'est le principe de base du système capitaliste. Mais euh, c'est bien ça. Euh, si c'est bien je ne vois pas ce que fait la notion de bien ou mal dedans euh, c'est comme ça que tout fonctionne euh, lisez Thomas Piketty il analyse ça parfaitement euh, moi j'ai fait une école de commerce on m'enseigne un certain modèle économique je ne fais que reproduire ce modèle économique voilà. je réinvente pas à la roue. À répondre toujours vouloir réinventer là. Euh, je voulais vous poser une question un peu polémique euh, à propos du ROT29 mm -hmm. euh, <rire> euh, bah, allez-y allez-y vous êtes vous, vous n'avez non, non, mais posez. je suis parfaitement non, non. à l'aise ne, ne vous énervez pas je suis parfaitement à l'aise posez êtes... votre question très bien le ROT29 est-il sécurisé <cười> je vais vous répondre mais avant permettez-moi de vous dire quelque chose le rs je ne parle pas du truc pour les pauvres, hein, je parle du principal procédé cryptographique utilisé sur les réseaux. Le RSA fonde sa sécurité sur la factorisation des nombres de semi-premiers. Beaucoup de développeurs l'utilisent, mais il y a peu de développeurs qui le savent. Bon. Eh bien, M. Marandino, présentez-moi un travail universitaire, un seul, qui démontre mathématiquement que... La factorisation des nombres semi-premiers est un problème NP complet. Autrement dit, présentez-moi un travail universitaire qui démontre mathématiquement la sécurité du RSA. Eh bien, vous n'en trouverez pas. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en déduisez, Monsieur Marandino Que dès qu'on se connecte à nos comptes bancaires sur Internet, c'est comme si on donnait notre code à tout le monde, c'est ça Mais non, bien sûr que non, c'est pas ça. Vous voilà. vous en rendez bien compte. Donc, soyez raisonnables dans vos questions. Je ne parlais pas du RSA, je parlais du ROT29. Vous essayez de noyer le poisson, hein, monsieur Berlis non, non, non, non, non. Vous, vous essayez de noyer le poisson coin. D'accord Et ça, ce n'est ni juste, ni objectif de votre part. Donc non, je ne cherche pas à noyer le poisson. Je vais vous poser exactement la même question que pour le RSA. Présentez-moi un travail universitaire, monsieur Marandino, un travail qui démontre il y a une vulnéra vulnérabilité dans le ROT29. Dans ce que vous voulez. Dans le journal du Siam, dans Science, n'importe quoi qui soit référencé dans le DBLP. Eh bien, présentez-moi ces travaux, faites votre travail de journaliste, et après, on en reparle. D'accord Si vous me dites, euh, le jour où il y a un ordinateur quantique, est-ce que le ROT29 est menacé Mais bien sûr D'accord Sauf que le jour où il y a un ordinateur quantique, c'est la fin du RSA, c'est la fin des courbes elliptiques, c'est la mort des crypto-monnaies. Sauf qu'on n'en est pas. Voilà. Donc, aucun outil pour attaquer le ROT29. C'est ce que vous dites. Écoutez, vous pouvez tout à fait élaborer une théorie sur des mathématiciens reptiliens de la NSA qui développent euh, des outils extraordinaires inconnus du grand public, et je serai dans l'incapacité de vous répondre. D'accord Mais ça, c'est du complotisme. C'est du complotisme. Euh, moi, je suis dans la réalité des choses. La réalité, c'est quoi C'est Kali Linux. Kali Linux, c'est la distribution préférée des hackers en air. Eh bien, faites une recherche sur les paquets de Kali Linux. Allez-y, prenez votre smartphone, faites-les. Faites une recherche sur l'ensemble des paquets de Kali Linux. Vous verrez qu'il n'y a aucun outil qui attaque le ROT-29. Voilà, aucun. Vivian Bérich, merci d'avoir répondu à toutes nos questions et je vous souhaite bon vent. Bah ben, merci, bonne journée à vous.